Bonjour à tous, c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, je vais vous parler des kits de filtres H&Y. Donc si vous ne connaissez pas la marque H&Y, c'est des kits de filtres qui sont adaptés pour la photographie de paysage, donc pour la pose longue notamment. Donc là, j'ai en ma possession le ND1000, le ND4000, j'ai le support de filtre avec le filtre polarisant et j'ai un filtre Green dégradé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous déballer tout ça, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans ces kits. Puis après, j'irai faire des tests en extérieur. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ces filtres et avec la pose longue. Voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, hop, on va commencer par ouvrir le ND1000. Donc, dans le ND1000, le filtre ND1000, on a... Une belle pochette, ouais, franchement, c'est en néoprène, je pense. Tac. À l'intérieur, on a le filtre dans son sachet. C'est un fil qui est rond. Voilà, le ND1000. Après, je vous montrerai en détail comment ça se monte. Hein. Hop. Tac. Là, on a le ND4000. Pareil, hein. Par contre, lui, il est dans une pochette en cuir. Franchement, euh, belle qualité. Hein. Franchement, ça fait plaisir. ND4000. Tac. Filtre white Pochette. Hop. Pareil. Dans son petit sachet. Donc à savoir que le ND4000, 1000, il est 4 fois plus opaque que le ND1000. Bon là ça se voit pas, si je les mets côte à côte, vous n'allez pas voir la différence. Mais avec le ND4000, on bloque 4 fois plus de lumière que le ND1000. Donc voilà, donc après euh, ça c'est le petit support pour, euh, pour accrocher, pour monter. Donc, je vous montre ça rapidement alors le support il est là dedans, c'est moi qui l'ai rangé là dedans il était vendu dans une boîte euh, blanche moi j'ai tout rangé là dedans donc, je vous montre ça donc là c'est le support qui permet de s'accrocher à, à, à l'objectif donc, en fait, là, il est vendu euh, avec euh, le filtre polarisant monté dessus. Donc je vais vous montrer un peu comment monter tout ça. Donc, hop, ici, on a deux vis métalliques. Et en fait, ces vis, une fois dévissées, ils permettent de mettre... Il permettent de mettre euh, l'adaptateur en fait pour monter sur l'objectif, que je vous montre juste après. Mais il permet aussi de retirer le filtre polarisant, si vous en voulez pas. Si vous n'avez pas besoin de filtre polarisant, bah, vous pouvez le retirer comme ça. Sinon, hop, ça se met comme ça. Et ça se met super bien. Donc, ça s'enlève comme ça. Et ça se remet comme ça. Donc ça, c'est le support de filtre. Donc après... Tac. On a aussi un chiffon de nettoyage Donc chiffon H&Y Qui est relativement grand Franchement Ça c'est top Parce qu'on peut rapidement nettoyer On peut rapidement nettoyer, euh, peut rapidement nettoyer euh, le kit Hop, Ça c'est vendu avec C'est en fait Je vous montre rapidement C'est au cas où Vous retirez le filtre polarisant. Vous pouvez mettre ça. Ça se met comme ça. Hop. Tac. Et là, il est mis. Donc, du coup, là, il n'y a plus de filtre. Polarisant. Dessus. Tac. Je le remets ici. Je vous montre. Après, on a... Le système de bague. Donc là, on a l'adaptateur 82 mm, on a l'adaptateur 77, on a l'adaptateur 72, et on a l'adaptateur 67 mm. En fait, ces adaptateurs, ils permettent de les fixer à l'objectif, à votre objectif, et du coup, monter le le, le support. Dans un premier temps, déjà, moi, il faut que j'enlève le pare-soleil. Ensuite, le capuchon j'ai un fil de protection sur l'objectif du coup on va l'enlever par contre il se monte hein. il se monte avec le fil de protection ça c'est pas un problème Hop. ensuite moi du coup j'ai un 72 mm donc du coup je vais chercher le 72 ici tac tac donc là j'ai la bague 72 hop je prends la bague 72 que je vais mettre ici Hop. que je visse. donc là c'est vissé ok ensuite je prends mon kit de filtre enfin je prends mon support donc là que je vais dévisser pour le faire entrer du coup ça rentre comme ça donc là c'est dedans donc là ensuite je revisse les vis ici tac donc là c'est calé donc là je peux serrer les vis pour que ça soit plus serré là dessus et là j'ai mon support de filtre avec enfin monté sur mon objectif voilà donc là je vais pouvoir accueillir le filtre rectangulaire le filtre rectangulaire hop il est ici donc je vous le montre donc là on a un filtre donc qui est gris euh, gris, euh, gris euh, dégradé vous pouvez le voir hein, avec le blanc attendez ça fait l'autofocus voilà vous pouvez le voir là, ça arrive pas à faire la mise au point Hop. Bon. donc là vous pouvez voir hein, c'est plus foncé en haut et plus clair en bas donc avec ce, ce système en fait donc là je mets la plaque ici et c'est magnétique. Et après, je peux verrouiller comme ça. Une fois que c'est verrouillé, ça ne bouge plus. Quand je déverrouille, je peux glisser en haut, en bas. Tac. Donc pour avoir un peu plus sombre, pour avoir un peu plus clair, je peux, je peux euh, ajuster précisément grâce à la, la règle de graduation. Okay. une fois que j'ai choisi, hop, je bloque et voilà donc là, j'ai monté le kit ensuite voilà et c'est magnétique ça se met tout simplement magnétiquement en fait c'est un système d'aimant qui le bloque voilà tac vous voyez donc là, il est bien monté avec le filtre polarisant. Après, une fois que c'est monté, il y a aussi ici une molette de réglage en fait, qui sert à régler le degré d'intensité du filtre polarisant. Donc si vous voulez éliminer les reflets, donc vous pouvez régler ici avec plus ou moins d'intensité sur le filtre polarisant, ici qui est ici. Voilà. Donc maintenant, je vais retirer le filtre Tac. donc la plaque magnétique à savoir que cette plaque magnétique là donc ce filtre rectangulaire, il est incassable donc il peut tomber par terre il ne va pas se casser, en plus il résiste euh, à tout ce qui est liquide donc euh, c'est vraiment un traitement du verre qui est vraiment exceptionnel et euh, ce qui est bien c'est que s'il tombe il ne casse pas voilà neutre blanc donc gris et blanc donc maintenant je vais vous montrer donc le montage du nd1000 euh, là-dessus allez hop donc pour monter le nd1000 là-dessus je retire ça après ils vendent des filtres euh, plus puissants donc pas forcément dégradé euh, comme, comme celui-là donc celui-là il bloque je crois trois fois la lumière il me semble c'est un 0,9, GND09, il bloque trois fois la lumière, mais après il y a des ND8, ND64, on trouve plusieurs euh, plaques de filtres, voilà. Après les filtres ND, donc euh, les filtres ND1000, ils sont circulaires comme ça, ND4000, circulaires comme ça, mais voilà, ça n'empêche pas. Donc après pour retirer, c'est toujours ça, les deux vis ici, J'enlève, ensuite j'enlève mon filtre, donc qui correspond au diamètre 72, et voilà. Alors voilà, on se retrouve dehors, donc du coup pour tester les filtres ND4000, ND1000, donc euh, pour lesquels on va les associer au filtre gris neutre dégradé donc qui va permettre de garder un maximum de détails donc du coup bah, on se retrouve sur euh, la passerelle Saint-Georges euh, on va descendre sur les quêtes Saône donc ça va permettre de, de travailler un petit peu la pose longue là-dessus en plus il y a des nuages euh, qui vont permettre de, de, de donner des filets donc euh, voilà c'est parti Là en attendant, Parce que Là, on va travailler avec de la pose longue et on va travailler aussi avec le filtre dégradé. Tac. Alors voilà, là je vais prendre la, la passerelle Saint-Georges avec l'église Saint-Georges. Je vais faire un petit gros plan, je vais euh, lisser l'eau et euh, allonger le temps de pose sur les nuages. Hop. Donc là, c'est avec le ND1000. Je vais prendre le ND4000 pour allonger le temps de pose 4 fois plus longtemps que le ND1000. Alors... utiliser le nd4000 avec le fil dégradé du coup pour vous montrer donc on est plus haut on est plus donc du coup on est plus fort en haut et en bas on est neutre en fait en bas on a 0 et ça monte graduellement jusqu'à 3 stops donc là on va le régler pour récupérer le ciel avec le ND4000. Du coup, là, on va faire une pause longue au de, de moins... Avec le ND1000, j'étais à 10 secondes de temps de pause pour une image bien exposée. Et là, on va partir sur... Avec le ND4000, on va partir à 40 secondes de temps de pause. Je fais ma mise au point et je déclenche. Là, du coup, on va aller à hauteur de la passerelle Saint-Georges avec l'église Saint-Georges, toujours avec la saune en mouvement. Donc, on va faire une pause longue avec le ND4000 et le filtre gradué qui va permettre de récupérer du détail dans le ciel. Je suis en train de faire une prise de vue de 40 secondes, toujours avec le ND4000 et le filtre ND gradué, qui va me permettre de récupérer du ciel, du détail dans le ciel. Là, on va aller faire une prise de vue côté passerelle du Palais de Justice. Donc du coup, on va aller voir ce que ça donne, s'il y a beaucoup de nuages là-bas. Je vais aussi vous montrer un peu comment Enfin, le résultat des photos qui va, qui, qui va être réalisé avec le filtre polarisant. Juste le filtre polarisant pour vous montrer l'effet que ça a sur l'eau. Donc euh, voilà, on y va, c'est parti. Donc là, on va faire une petite composition avec four VR. Je suis en train de prendre le nuage là, donc avec le fourvière qui est intéressant. On va voir ce que ça donne. On va rallonger le temps de pose à pareil, 40 secondes avec le ND4000. Du coup, là, on peut constater que la lumière elle est quand même assez forte. Et ce qui est super intéressant, c'est en utilisant le ND4000, ça permet vraiment d'utiliser un fil qui est vraiment opaque pour bloquer toute cette lumière et donner vraiment cette pause longue intéressante long de la journée en fait. Donc euh, là c'est particulièrement intéressant le ND4000 parce qu'on a des nuages, on a la lumière qui est assez forte et ça permet aussi de, de donner des filets de l'eau, de lisser l'eau voilà donc tout ce, ce qu'on peut faire mais par contre c'est des, des poses longues, des poses qui sont très très longues. Donc ce qui est bien c'est que je peux combiner le filtre grino dégradé qui est magnétique donc je peux le combiner avec le filtre ND4000 ou le filtre ND1000 et en fait ça me permet d'utiliser la pose longue, mais aussi de garder tout un maximum de détails dans le ciel. Voilà. Donc là, je vais mettre le filtre polarisant. J'ai retiré le filtre ND. Je vais vous montrer ce que ça fait, juste l'effet du filtre polarisant. Hop. Donc là, je fixe le filtre polarisant. Je pense que je vais même plaquer le filtre gris neutre dégradé. Ça, ça va me permettre un peu de du détail dans le ciel, même s'il y a une très forte luminosité, il va falloir que j'augmente le temps de pose ici, Hop. du coup je reprends le filtre Grinot dégradé, Tac. pareil que je vais plaquer ici, Hop. et en fait là je vais faire une pause, je vais pas forcément faire une pause longue mais je vais plutôt… Euh, plutôt jouer avec les reflets de l'eau et puis en gardant un peu de détails dans le ciel Donc, du coup on va voir ce que ça donne c'est parti juste en tournant cette molette pour vous montrer l'effet que ça fait juste en ayant le filtre polarisant du coup le filtre note dégradé là il est là juste pour récupérer du ciel pour éviter que ça soit cramé en fait mais là juste en tournant la molette je vous montre le résultat, donc là j'élimine totalement les reflets et là vous voyez que les reflets sont pleinement présents. Voilà, donc là pour ranger le matériel toujours pareil, on enlève la plaque, gris neutre, dégradé, Hop, je range ici, ensuite je vais ranger le support avec son polarisant hop donc je dévisse les deux parties là donc je dévisse la vis qui est ici hop je dévisse la vis qui est ici aussi c'est la même vis de l'autre côté tac donc, là j'ai mon fil polarisant que je vais ranger dans son petit sac je le mets dans son petit sachet ensuite ça va à l'intérieur et du coup ce qui permet de fixer le support donc 72 mm 72 mm sur, euh, sur mon objectif Fuji donc euh, voilà tac Est rangé voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater du contenu je remercie image photo lion pour leur confiance et la mise à disposition des filtres nd 1000 nd 4000 le kit de support de filtre et le filtre polarisant le filtre gris de no dégradé de 3 stops merci aussi à des griffes partenaires le fournisseur et distributeur officiel de hny en france donc, voilà. Sinon, à part ça, vous avez un code promotionnel sur le site Image Photo Lyon. Donc, à saisir au moment où vous ajoutez l'article dans le panier. Donc, c'est sur le Starter Kit. Donc, qui est composé d'un, tout un lot d'accessoires avec les filtres ND8, ND64, le kit euh, de support de filtre avec le filtre polarisant. Donc, de, toute, euh, toutes, les pochettes de transport également. Donc, voilà. Donc, sur le site Image Photo Lyon, je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste à saisir le code d'Apacari et vous bénéficierez de moins 10% sur leur site. Voilà. Sinon, à part ça, moi, je suis vraiment content euh, du kit de filtre H&Y. Donc, je ne connaissais pas tout ce qui est filtres carrés, rectangulaires, euh, les filtres, euh, le, le, le support de filtre aussi, qu'on peut mettre les filtres circulaires euh, comme ça, juste en les glissant dedans. Je ne connaissais pas ce système, ça m'a permis de le découvrir. Et vraiment, je suis vraiment satisfait de ces produits. Ils permettent de vraiment de garder une qualité maximum d'image, tout en permettant de faire des poses longues. Et de garder un maximum de détails en, tout en évitant de cramer les images. Et ça, c'est super intéressant pour la photographie de paysage et pour la photographie de pose longue. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à bientôt!